70. Oh là là, il y a toujours quelqu'un qui fait pas son boulot. 80. Ah, je te l'ai dit. 90. Bien.